L'Académie de la haute performance, euh, voilà l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec euh, son fondateur Pierre-David, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vos côtés Mathilde Armitano, bonjour, vous êtes voilà. la responsable marketing de cette Académie de la haute performance. L'un et l'autre euh, sportif ou ancien sportif de, de haut niveau, dans quel domaine Voilà, c'est la boxe française. Et, et vous Moi c'était le tennis. Vous étiez à quel niveau qui était 30e française et 600e mondiale. Bah, c'est un beau niveau qui m'aurait fait, fait rêver toute ma vie, moi qui ai été un peu, un peu joueur de tennis. Euh, c'est quoi l'académie de la haute performance Expliquez-moi. Alors L'académie de la haute performance, c'est une entreprise faite par des sportifs, pour des sportifs, donc on aide les sportifs euh, de haut niveau ouais. à être serein et confiants en compétition et surtout éliminer la peur de l'échec. Et à côté aussi, on accompagne de plus en plus d'entrepreneurs qui se reconnaissent chez les sportifs. D'accord. Donc, euh, quels quel sportifs vous avez accompagnés euh, récemment Il y avait les Jeux Olympiques. Ouais. Euh, vous, vous aviez des, des sportifs que vous avez euh, coachés en quelque sorte Oui, hein justement, sur les, les trois sportifs qu'on a accompagnés, les trois ont fait une médaille. Donc, je peux en citer deux sur les trois qui sont euh, Laura Tarantola en avion, donc médaille d'argent et Caroline Drouin euh, en rugby. Ouais. Alors, c'est quel type d'accompagnement C'est quoi la, la méthode de l'Académie de la haute performance Alors, nous, justement, on a développé une méthode qui s'appelle la dépolarisation qui n'existait pas jusqu'ici euh, en France et qui est une méthode qui est vraiment unique où son point fort, c'est bah, la rapidité et la durabilité. Donc, mmh. on a des entreprises, euh, des des sportifs des fois qui ont euh, une petite voix dans la tête et nous en seulement moins de trois mois, bah, cette petite voix a totalement disparu et les sportifs peuvent s'autoriser à vraiment bah, voir grand et, et, et tout donner. Alors c'est quoi C'est en plusieurs séances j'imagine Mais moi ça me rend très curieux de savoir comment ça marche la dépolarisation. Exactement, on a six séances qui sont processées, donc euh, oui. euh, chaque, chaque séance a un nom, la première va durer 2h30 quand même, là, ensuite 1h30 et après on a des séances d'une heure réparties sur trois mois qui font que voilà au bout de trois mois, euh, la promesse c'est qu'il n'y a plus le blocage pour lequel ils sont venus. Ouais, c'est votre propre expérience qui vous a mis sur cette euh, piste-là Ouais, exactement, puisque moi-même, ancien sportif de niveau, donc cinq finales dans le championnat de France, dont euh, une seule victoire, non pas grâce, mais à cause du mental, à chaque fois que j'arrivais en finale, eh bien, euh, bah, je n'étais pas dedans. J'ai fait petite voix là. Exactement. Est, je me disais, Mais, suis Je suis qui pour gagner ouais. euh, Est-ce que je mérite ?» Etc. Alors, qu'en demi-finale, ça allait. Et malgré tout ce que j'avais fait depuis 2011, sophrologie, hypnose, méditation, eh bien, ça n'avait pas résolu le, le blocage de base. Et finalement, en continuant de me former un peu aux quatre coins du, du globe, eh bien, mm -hmm. j'ai résolu ce blocage sur moi-même d'abord, et ensuite, du coup, bah, sur les sportifs que j'ai accompagnés. D'accord. Et vous, vous l'avez euh, testé vous aussi cette méthode Ouais, c'est ça. Moi, j'étais cliente donc il y a un peu plus de deux ans maintenant. Je suis mm -hmm. en fait programme en, en septembre 2019 je crois et, euh, et du coup ça m'a vraiment transformé déjà sur le plan sportif mais aussi dans, dans ma vie de tous les jours et c'est ça aussi qui fait la différence de cette méthode c'est que non seulement euh, elle nous libère sur le plan sportif mais aussi en tant que personne et, et donc voilà donc j'étais tellement euh, convaincue qu'après deux ans après euh, une fois que j'ai arrêté ma carrière j'ai travaillé avec euh, l'académie donc ça fait maintenant dix euh, mois. Donc c'est intéressant, c'est souvent d'anciens euh, clients qui, euh, qui intègrent votre entreprise Oui, exactement. Euh, là, aujourd'hui, euh, les, les, euh, le, le, les noyaux durs de 6, eh ouais. c'est que des anciens clients. Donc, Donc vraiment tous des anciens sportifs de haut niveau Exactement, okay. tous des anciens sportifs de haut niveau. Il ouais. hum. euh, y a, y a une, un, un moment important dans l'histoire de l'Académie de la Haute Performance, c'est l'entrée euh, d'un associé au capital. Euh, Qu'est-ce que ça change en termes de, de, de stratégie, de perspective pour vous euh, alors pour nous ça a vraiment aidé à, à structurer euh, la boîte, c'est vrai que bah, là, ça faisait deux ans que c'était seulement Pierre, donc là mmh. ça fait vraiment, euh, on est vraiment une équipe, c'est plus juste Pierre, c'est vraiment toute l'équipe, et, euh, et ouais donc le but c'est vraiment de, de structurer la boîte et puis après euh, bah, de pouvoir la développer pour ensuite être vraiment prêt en 2024 pour accompagner un max de sportifs au JO et, et d'entrepreneurs, et, euh, et voir grand quoi. Oui parce qu'il y a un objectif 2024 qui est, qui est, voilà, qui est pour tous les Français, euh, c est c est, ces, jeux, ces jeux de Paris qui ont lieu pas seulement à Paris d'ailleurs, il, ouais. euh, il, il faut le rappeler, euh, c'est qui cet cette associé qui rentre euh, au, au capital et, euh, et, et voilà pourquoi, ça, pourquoi ça, ça va accélérer pour vous euh, le, le, le destin euh, de l'Académie de l'Out Performance ouais, C'est un, un ancien associé, donc ancien client qui lui avait revendu une entreprise à base de ciment, donc rien à voir, mais ouais. ancien euh, freestyler, ski freestyler, mm -hmm. et voilà il, il cherchait depuis un moment un dans une entreprise euh, où là il avait envie de sens ouais. et de, de comprendre que ben bah, on allait contribuer aussi à un autre échelle mmh. à améliorer un peu le monde euh, le monde en général et le monde du sport en particulier et du coup bah voilà lui c'est ce qui l'amène, c'est euh, euh, ses moyens et son expérience aussi d'entrepreneur, donc euh, qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires, mm -hmm. où il peut structurer et scaler la boîte. Oui, vous, vous avez créé aussi dans, dans l'accélérateur EM Lyon. Exactement. Euh, là, là aussi, qu qu'est-ce qu que vous en attendez ouais, bah, nous, moi, Pour moi, ce qu'on attend, c'est nous aider à vraiment aussi structurer et voir préparer le scaling pour l'international. Mm -hmm. euh, moi, je voudrais revenir sur votre, euh, sur votre expérience de, de, de sportif de haut niveau. Qu'est ce qui vous manquait Je mets plein de guillemets parce que quand on arrive à ce niveau, 30e française, c'est déjà énorme. Quoi. Mais qu'est ce qui vous manquait Qu'est ce que vous avez trouvé dans la, dans la méthode que proposait Pierre Alors, je dirais que ce qui me manquait, c'était d'avoir vraiment l'identité qui était, qui était câblée à ce que je voulais. Euh... Donc parfois, en fait, on a envie de choses, mais mm. en nous, il y a des blocages. On se dit, mais ouais, c'est ce que disait Pierre, mm. euh, je, je suis qui, en fait, pour, pour dire je veux ça. Euh, il y a aussi, après, la, la peur de l'échec. Euh, on a peur de, bah, de, de ce qu'ont dire les autres si on échoue, etc. Donc c'est vraiment sur, euh, sur ces deux problématiques-là que, bah, que j'ai le plus avancé euh, avec l'académie. Ouais. Oui. Mm. Et vous vous en servez aujourd'hui dans, dans vos relations avec euh, des clients potentiels euh, en tant que responsable du marketing oui, évidemment. Bah, moi, ça m'a vraiment servi aussi pour la, pour la vie de tous les jours. Donc, euh, donc euh, je, je, je m'en sers parce que c'est vraiment, vraiment une méthode aussi qui aide à, à rester centré et à ne pas se laisser, euh, se laisser impacter par, euh, bah, par les différents événements, les différentes émotions qui peuvent nous traverser et pour mmh. rester centré et, et, et puis aller vers, vers ce qu'on veut euh, le plus librement possible. Ouais. Euh, c'est aussi... une, euh, Moi, je, je suis toujours frappé par le, le rapport qu'on a en France et notamment dans le système éducatif à l'échec. Mmh. Mmh. Euh, c'est aussi un, un, un regard qui... différent par rapport à l'échec Ah oui, en posez. effet, nous, on va voir que, bah, en fait, s'il y a échec, il y a réussite. Et donc, oui. les deux vont, vont ensemble. Et en fait, tout ça, c'est des polarités que l'on crée, et plus on va avoir peur de l'échec, plus on va vouloir gagner. Et ça, ça nous éloigne de simplement être centré sur nous et notre évolution. Et nous, en fait, on va démontrer aux sportifs qu'il n'y bah, a pas d'échec, c'est juste pas possible d'échouer. On, on s'échec en comparaison aux autres. Mmh. On, on a un échec, une, une perception d'échec en comparaison aux autres. Et donc, finalement, bah, on va transformer les échecs en simplement des apprentissages, des expériences, mmh. qui font qu'à chaque fois, on a de la valeur ajouter à... On peut tirer de la valeur de chaque échec pour justement grandir. Hum. Euh, que, donc il y a cet objectif 2024. Ouais. Euh, avec quelle offre pour les entreprises Parce que c'est au, aussi ça potentiellement le développement de l'Académie ouais. euh, de, l de la haute performance Nous, l'offre, on veut montrer aux entrepreneurs qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, beaucoup d'entrepreneurs ne, ne sponsorisent pas des athlètes parce qu'ils pensent que c'est... mais il euh, faut être une grosse boîte pour soutenir un athlète alors que non, finalement, on peut y aller, on peut y aller doucement. Donc l'offre qu'on a aujourd'hui, c'est un parcours entre des sportifs et des entrepreneurs et on va faire juge, euh, les Jeux Olympiques 2024 ensemble et du coup, bah, on va pouvoir euh, y aller ensemble avec justement des sportifs qui apprennent leur technique euh, à l'Académie de haute performance, qui peuvent transmettre à des entrepreneurs. Et donc finalement, c'est du sponsoring mais c'est aussi un investissement pour les entrepreneurs puisqu'ils peuvent faire venir... Un sportif tirer leur technique donc plus performer euh, en entreprise mm. et, euh, et voilà quoi et là c'est l'objectif 2024 euh, que la France pour nous apporter notre petit grain de sable euh, humblement comme on le peut euh, mais à ce que la, la France soit voilà, une grosse euh, puissance euh, sportive économique et, et sociale. Quoi. Merci merci à, à tous les deux d'être venus présenter l'académie de la haute performance. Vous pouvez vous aussi venir performer dans l'écosystème écrivez nous à l'adresse demain salut